La rentrée du parcours d'accès spécifique santé de l'Université de Paris est fixée au lundi 7 septembre ou mardi 8 septembre en fonction du site d'enseignement sur lequel vous serez affecté. Les trois sites et campus universitaires sont les suivants, le site Cordelier qui se situe au métro Odéon, le site observatoire près du parc du Luxembourg et le campus Saint-Germain-des-Prés. Si vous avez obtenu un numéro étudiant de l'université, c'est que vous êtes inscrit, vous devez télécharger votre certificat de scolarité via la plateforme Mon Dossier Web à l'adresse qui s'affiche. Vous êtes admis sur Parcoursup, en parcours d'accès spécifique santé, passe de l'Université de Paris, mais vous n'êtes pas encore inscrit à l'Université de Paris. Vous devez vous inscrire dès que possible et vous avez jusqu'au 18 septembre pour vous inscrire. Attention, la rentrée se fera le 7 et 8 septembre. Votre carte d'étudiant sera envoyée à partir de fin août par voie postale à l'adresse que vous avez indiquée lors de votre inscription. Pour toute question d'ordre administratif, écrivez-nous à l'adresse passe.santé.u-paris.fr.